J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que vous avez peut-être pas mal vue sur les réseaux sociaux. Une vidéo comment devenir that girl. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est un peu la fille inspirante qu'on voit tous sur les réseaux sociaux. Qui a une routine hyper saine, hyper motivante qui réussit à atteindre ses objectifs et aujourd'hui j'ai décidé de parler un peu de ça et d'essayer de reproduire cette routine avant toute chose je voulais juste vous dire que si ma vidéo ressemble peut-être à des vidéos d'autres youtubeuses c'est vraiment pas voulu j'ai quasiment pas regardé de vidéos dans ce style là pour justement ne pas être influencée donc voilà c'est peut-être juste qu'on a les mêmes idées mais je tenais à le dire euh, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte instagram, mon compte tiktok euh, si vous avez envie de découvrir mon univers et si vous débarquez aujourd'hui et pourquoi pas à ma chaîne youtube si vidéo vous plaît aujourd'hui j'ai donc décidé d'essayer de devenir la meilleure version de moi même tout en euh, suivant on va dire mes contraintes de vie ma routine habituelle pourquoi parce que j'ai l'impression que euh, quand on parle de cette fille inspirante qu'on voit sur les réseaux sociaux il faut qu'on change totalement notre mode de vie alors que c'est pas possible vraiment tu peux pas changer du tout au tout d'un coup en une journée donc c'est pour ça que je veux vraiment vous montrer que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout c'est trop inspirant c'est trop bien mais vous pouvez en retenir quelques petits trucs comme ça et les incorporer dans votre routine en faire quelque chose de positif sans plus pour autant changer complètement votre mode de vie et changer toutes vos habitudes. Un autre truc que je voulais vous dire, c'est que cette euh, vidéo sera un vlog de plusieurs jours parce que je considère que en suivant ma routine habituelle, je peux pas réussir à faire tous les objectifs que je vais me donner en une journée. Et ensuite, le second point, c'est que il y aura sans doute plusieurs épisodes si cette vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à le dire, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je vais partir en Thaïlande pendant plusieurs mois et potentiellement dans un road trip en Asie. Et euh, forcément, les trucs que j'aurai dans ma routine euh, en France seront pas les mêmes que j'aurai dans ma routine. Honnêtement, avant de commencer, j'aimerais juste rappeler un truc parce que c'est hyper important pour moi et c'est vraiment pas un discours bullshit mais pour moi, that girl c'est une fille inspirante. Je voulais juste vous rappeler que vous êtes tous inspirants. Euh, vraiment ça fait très néanmoins de dire ça mais euh, chaque personne sur Terre est la personne inspirante de quelqu'un d'autre. Il y a forcément un moment dans votre vie où vous avez été inspiré par quelqu'un et peut-être qu'une autre personne n'était pas du tout inspirée par cette personne. Vous avez forcément été à un moment la personne inspirante de quelqu'un. Donc voilà, même si parfois on a l'impression qu'on ne correspond pas 100% aux standards euh, des réseaux sociaux, machin et tout, sachez que tout ça, c'est une image. Une image qui peut être hyper positive. Je blâme pas du tout les réseaux sociaux, c'est trop bien, c'est trop cool de s'imprégner de ça. Mais tu peux être la that girl de quelqu'un d'autre, sans pour autant correspondre au standard Instagram. Donc voilà, je vous invite même, si vous voulez... À dire en commentaire qu'est ce qui fait que vous avez été au moins inspirant une fois dans la vie de quelqu'un et vraiment essayer de faire l'exercice. Je peux même essayer, J'ai un peu réfléchi avant parce que je savais que sinon j'allais galérer. Enfin j'ai pas du tout confiance en moi donc j'ai vraiment du mal à me faire des compliments mais je pense que je peux être une personne inspirante parce que je me bats pour les trucs auxquels je crois et pour les trucs que j'aime, les gens que j'aime et tout. Je suis assez déterminée et je pense que c'est ça qui fait que je peux être une personne inspirante. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. <rire> N'hésitez vraiment pas avant de commencer à vous dire ça parce que sinon vous allez trop vous dévaloriser et c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de de cette vidéo c'est vraiment d'essayer d'atteindre euh, les petits objectifs euh, voilà qu'on qu a envie d'atteindre quel que soit euh, cet objectif donc on va commencer. Pour moi le plus important c'est de se fixer des objectifs SMART. J'en ai déjà parlé c'est un truc qui sont revus comme un truc bullshit des écoles de commerce mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement définis. C'est assez cool parce que ça nous permet de faire des objectifs qui sont on va dire réalisables pour vous donc moi je vous propose de réfléchir à ces objectifs là ensemble et comme ça on va essayer de les réaliser durant la semaine de manière très simple, naturelle et tout. Alors mon premier objectif, c'est mon objectif depuis vraiment pas mal de temps, c'est de me remettre au sport. Mais attention, je sais que c'est un objectif assez commun pour tout le monde. Il y a une époque j'allais très souvent à la salle, juste euh, à cause des confinements bah, j'ai pas pu aller à la salle pendant hyper longtemps et mon abonnement était terminé sauf que je pouvais pas reprendre un abonnement parce que je partais à l'étranger et je suis trop en cavale pour prendre un abonnement parce que ça me coûtait trop cher j'essaie de me remettre vraiment à la marche la marche c'est une de mes plus grandes passions je sais pas si je en ai déjà parlé sur youtube mais j'adore marcher j'adore les randonnées j'ai pas trop l'occasion de faire des randonnées au quotidien mais euh, j'essaie de marcher tous les jours euh, au moins 10 mille pas peut-être un peu plus mais c'est vraiment compliqué quand t'as pas d'objectif au bout genre en mode quand t'as pas d'endroit où aller donc après on va aller promener mon chien je pense pas le promener hyper temps mais ce soir j'irai je pense faire une balade plus longue mais voilà j'adore marcher c'est hyper relaxant ensuite second objectif que j'aimerais atteindre c'est de manger euh, sainement alors encore une fois c'est très cliché euh, je ne dis pas que manger sainement c'est manger que des légumes nanana nan et tout, pas du tout déjà si vous mangez que des légumes, j'ai déjà fait une cure de légumes vous allez avoir tellement mal au ventre que vous allez regretter et vous allez vouloir mettre un pouce rouge sous cette vidéo donc ne mangez pas que des légumes pour moi manger sainement c'est juste trouver un équilibre entre ce qui fait du bien à mon corps et euh, des choses que j'aime et c'est vraiment un truc que j'arrive à faire mais juste j'ai plus de mal quand c'est pas moi qui choisis euh, ce que je mange et manger sainement ça compte aussi essayer de manger plus de fer et tout parce que je sens que je suis carencée, que je suis pas très bien ça c'est vraiment un des objectifs les plus traîtres parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il faut qu'ils se mettent à manger que des salades, à manger que des trucs LC et tout. Et encore une fois, c'est pas une chose que je critique. Hein. Tu peux manger une salade qui aura largement le bon nombre de calories pour ton apport nutritionnel. Mais considère que manger sainement, c'est quand tu finis ton repas, t'es content d'avoir mangé ton plat et t'as plus faim, genre t'es pas censé avoir encore la dalle et avoir faim 10 minutes après tu vois donc ça je peux pas vraiment vous donner de conseils parce que ça va dépendre de chacun et moi c'est un truc que j'arrive à faire je considère que je mange sainement mais il me manque souvent des légumes parce que j'adore les légumes vraiment <rire> je vais faire un débat sur les légumes mais j'adore les légumes et j'ai l'impression que pour les gens les légumes c'est juste un truc que tu mets dans ton assiette pour avoir un apport nutritionnel genre healthy et tout mais que c'est pas un truc bon alors que moi vraiment c'est un de mes aliments préférés genre j'adore les légumes par contre les fruits je suis un peu moins fan donc voilà j'aimerais bien manger plus de légumes mais ça je pense qu'en Thaïlande j'y arriverai un peu mieux parce que là je ne peux pas forcer tout le monde à faire des plats entiers de légumes genre. mon prochain objectif ça va être de ne pas remettre à demain et de ranger j'ai vraiment un problème avec le rangement avec le fait de garder un environnement propre, rangé, non, et tout. C'est vraiment très compliqué pour moi. Et j'ai notamment tous les cartons de mon déménagement qui m'attendent dans le garage et que je dois retrier pour euh, bah, les ranger chez moi à Rouen. Vraiment, je le remets à demain chaque jour et je me suis dit, aujourd'hui, tu commences ta vidéo, tu peux que montrer le bon exemple. Donc tu vas faire ce truc qui est insupportable et que t'as pas envie de faire depuis une semaine. Et donc euh, je vais le faire. Voilà, je vais ranger euh, les cartons. Et ma mère sera fière de moi parce qu'elle n'en peut plus. Et ça, ça passe aussi par euh, avoir un environnement plus propre et tout. Comme je suis extrêmement allergique à la poussière ça m'oblige à ranger parce que sinon je peux plus respirer et donc là tous les matins je prends la peine d'aérer de ronger et tout et en vrai ça fait du bien c'est un truc que j'essaie de mettre dans ma routine parce que je sais que c'est pas naturel pour moi de faire ça j'essaie de le faire tous les jours en me forçant et au bout d'un moment ça se met dans ma routine prochain objectif c'est de profiter de mes proches ça peut paraître un peu bateau mais étant donné que je pars vraiment six mois je veux pas avoir de regrets euh, j'avais vraiment pensé à, à faire plein de trucs, à voyager et tout euh, pendant le mois que j'avais euh, avant la Thaïlande et en fait je me suis dit non je préfère être euh, proche de mes proches, <rire> je sais pas si c'est hyper clair. Au quotidien j'ai pas le temps, vraiment je fais je fais trop de trucs et je fais tout vite Et j'ai pas le temps de profiter des gens Et donc je suis hyper contente parce que j'ai l'occasion de le faire Là je vois ma famille, je vois Noémie La semaine prochaine je rentre à Lille quelques jours Je vais à Paris voir Rémi Et ça me fait vraiment plaisir Et je pense que c'était vraiment le mois dédié un peu à ça J'ai mis comme autre objectif, bouger Alors je parle pas de bouger en mode physiquement et tout Forcément en mode sport Mais je veux bouger, c'est-à-dire voir un peu d'autres trucs Pas juste rester dans mon studio toute la journée Et attendre que le temps passe jusqu'à ce que je parte en Thaïlande Par exemple, j'ai proposé à Noémie qu'on aille à être trop tard parce que je voulais montrer euh, montré et trop tard à Jules euh, ce week-end. Et je vous conseille vraiment de faire des petits trucs comme ça. C'est pas forcément euh, enfin, partir à une heure de chez vous. Mais juste euh, aller vous balader dans les rues. Découvrir des trucs. Et voilà faire un peu des, des pauses dans votre routine. Et trouver des trucs qui sont un peu différent à faire et euh, je trouve ça vraiment vraiment cool. Et enfin mon dernier objectif ce sera de travailler. Alors pas travailler euh, forcément les cours parce que j'en ai plus mais juste travailler sur mes vidéos, travailler sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux parce que j'ai vraiment décroché un petit peu et juste voir les retours hyper positifs sous ma dernière vidéo ça m'a reboosté donc il faut que je conserve ça il faut vraiment que je reste motivée parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment YouTube ça me passionne et je trouve ça dommage de passer à côté de ça. Faites aussi ce que vous aimez euh, voilà, c'est le truc le plus motivant et c'est la meilleure manière de travailler efficacement, d'être heureux je pense. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire comme activité principale, ce qui est totalement compréhensible, bien, vous pouvez toujours le garder en passion. Moi j'ai fait Youtube pendant des années euh, bah, à côté de mes cours, à côté de tous mes autres trucs. J'ai vraiment beaucoup trop parlé, j'espère que c'était pas trop long. On va aller promener Potter parce que je sens qu'il a envie d'être promené et ça va me faire marcher un peu. Donc Ok les gars, j'ai cuisiné un petit plat euh, très cool, très réconfortant. Comme d'habitude, des petites pâtes de wrap, euh, des haricots rouges qui sont pleins de fibres donc c'est cool. Ensuite du riz, des poivrons, des petites épices mexicaines. C'est bon, c'est complet et surtout t'as plus faim à la fin et c'est le plus important. J'adore avoir plein d'affaires, genre j'adore vraiment m'habiller, j'adore la mode, j'adore les vêtements. Mais euh, le souci c'est que j'en ai trop en fait. Et je sais pas dire au revoir aux affaires. Je commence à me mettre à Vinted. S'il vous plaît, allez m'acheter mes vêtements. Non je rigole mais... <rire> Il faut que je me débarrasse de tout ça. J'ai trop du mal. Genre vraiment, il faut que j'ai pas mis un vêtement pendant 4 ans pour que j'accepte de le mettre sur une thèse, ce qui est complètement con. Ça m'angoisse tout ça. Et donc mon objectif un peu pour devenir une meilleure version de moi-même, c'est d'apprendre à dire au revoir aux vêtements et à être beaucoup plus minimaliste. D'ailleurs, je suis en train de retomber sur des petits polas que j'avais fait comme ça. En gros, j'avais mis tous mes objectifs et je les avais imprimés. Et c'est trop smart de le faire, genre vraiment faites ça, en mode tu sais t'écris ton objectif là, tu, là tu mets une photo inspirante. Et ça me fait trop rire parce qu'il y a des trucs, je les ai tellement atteints, genre trouver un appart, avoir une école dans laquelle je m'épanouis Enfin plein de trucs que j'avais mis il y a 2-3 ans, il y a 3 ans je crois. Et il y a d'autres trucs je les ai pas du tout atteints, et c'est des trucs que je vais potentiellement réussir cette année, genre faire un voyage solo, bon je serai pas solo mais c'est quasi pareil, faire un road trip, aller au Laos, trop contente, enfin bref voilà. Hello les gars, deuxième jour de cette vidéo et aujourd'hui on s'en va à Etretat. Je sais pas si vous connaissez Etretat, mais c'est en Normandie, c'est pour moi un des plus beaux lieux en France et je voulais grave le montrer à Jules et je voulais aussi y aller parce que euh, j'y allais très souvent quand j'étais en... Première année d'études sup pendant l'été, mais là ça fait quelques temps que j'y suis pas allée. Bon, par contre, il va faire vraiment froid donc là j'ai mis un petit col roulé, un jean, je vais remettre un col roulé par-dessus, un pull et mon manteau. Je fais encore une crise d'allergie, je sais plus quoi faire, j'en ai marre. Si vous êtes des tips autres que les médocs qui ne marchent pas, bon, et euh, eh bien nous allons partir et évidemment on y va avec Noémie et je suis trop contente puisque euh, je vais passer du temps avec la meilleure pote. Voilà. Et je veux aussi en profiter pour faire des photos parce que Noémie a un objectif qui va avec mon appareil et euh, que j'adore, donc trop cool. <musique> les gars, je vous retrouve, on est euh, lundi. Hier, euh, c'était une journée un peu chill, enfin entre guillemets parce que j'étais pas mal avec ma famille. Mais surtout, euh, j'ai réussi à publier ma vidéo donc euh, McBang avec euh, Jules. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire euh, ce que vous en pensez parce que ça donne trop la force d'avoir des commentaires à chaque fois. Euh, donc je suis contente parce que vraiment ça m'a remotivée. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas posté deux vidéos par semaine. Donc je pense que j'ai à peu près rempli cet objectif de genre euh, entretenir mes réseaux, travailler... Ouais, C'est mon cher travailler sur des réseaux, euh... non Potter, non. Ensuite, euh, second truc que j'ai fait, j'ai posté des photos sur euh, Insta, vraiment je suis de plus en plus à fond dans la photo, euh, j'adore ça, donc voilà c'est trop cool, donc euh, j'ai posté quelques photos qu'on avait fait à être mais les miennes je pense que je les posterai plus tard. Ensuite, euh, j'ai posté un petit euh, Reels euh, très rapide que j'avais fait voilà pour partager un moment de vie, donc trop contente, donc hier c'était cool, j'ai aussi marché un peu. Aujourd'hui j'ai une énorme to-do list parce que demain on part à Lille et après après-demain on part à Paris pour quelques jours donc je pense que je vais arrêter le vlog ce soir et comme ça je vais vous emmener aujourd'hui dans ma journée puisque je ferai un second vlog où je vais à Lille et où je vais à Paris, je pense. Je vais vous faire vite fait un petit résumé parce que j'ai tout marqué sur ma to-do list. Donc déjà j'ai tout rangé dans le studio, j'ai fait le ménage. Ça fait vraiment du bien parce qu'on est à deux dans un studio de 11-12 mètres carrés, enfin peut-être un peu plus, mais c'est un peu compliqué avec toutes nos affaires. Euh, ensuite, j'ai appelé le CIC, donc ça je l'ai fait parce que je veux résilier mon abonnement euh, pour payer moins cher pendant mon truc. Euh, j'ai fait une lessive, euh, il faut que je promène Potter, que j'aille chercher mes vaccins, que je fasse mes vaccins, que bah, je vous filme un petit peu le vlog que je fasse une séance de jambes, j'ai envie de faire une séance de jambes, de sport. Euh, il faut que je me renseigne sur l'alternance aussi parce que, euh, voilà, j'aimerais bien le faire et j'ai appris des nouvelles informations qui font que je dois me renseigner maintenant. Il euh, faut que je poste un truc aussi pour euh, Nassau et je voulais faire quelques stories et peut-être un TikTok pour euh, vous parler un peu du voyage. Donc voilà, je suis trop contente, ça fait euh, que j'ai une journée vraiment chargée, donc c'est cool. Donc évidemment, je vais vous emmener avec moi. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, que je parle un petit peu comme ça, euh, un peu plus que d'habitude parce que euh, j'aime bien, voilà... Euh, je trouve ça cool quand tu regardes une vidéo, je sais pas, quand tu fais le ménage, quand tu fais un truc, d'avoir quelqu'un qui, qui parle en fond, donc ça c'est cool, n'hésitez pas à faire ça. On a fait un petit plat, Moi, je avoir des qui couverts. est hyper rapide, non, tu te démerdes. Ok les gars, je vous retrouve dans la salle de bain, j'ai fait une installation un peu douteuse. Euh, pour, euh, pour préparer donc j'ai quasiment fait la plupart des trucs que j'avais mis dans ma to-do list aujourd'hui donc je suis assez contente il me reste ma séance de sport, je voulais aller conduire mais j'arrête pas de repousser à chaque fois j'ai trop la flemme alors que j'adore conduire mais ça fait un an que j'ai pas conduit donc il faut que je m'y mette mais je me suis dit que vu que je me lavais les cheveux ce le soir j'allais faire euh, tous mes petits soins donc euh, j'allais vous emmener avec moi, il y en a pas tellement mais euh, ça peut être marrant de, de vous montrer parce que c'est un peu un truc que je délaisse entre guillemets c'est à dire que je le fais pas parce que j'ai la flemme alors que bah, je devrais, parce que je me trouve beaucoup mieux quand je fais tous ces trucs. Donc, je mets mon petit euh, baume garnier. Euh, je vous en ai parlé plein de fois, c'est le baume qui éclaircit mes cheveux. Avant, j'en mettais beaucoup plus. Ça m'abîmait carrément les cheveux. Enfin, en fait, ça abîme pas tant les cheveux que ça, je trouve, au début. C'est juste que moi, je continuais à en mettre. Et j'en mettais toujours au même endroit, j'en mettais pas assez derrière. Et beaucoup trop euh, ici, ce qui fait que mes cheveux étaient abîmés. Mais là, je les ai recoupés. Et il euh, y a plein de gens, enfin, dans mon entourage de gens qui me connaissent depuis longtemps, qui me disent, mais pourquoi tu c'est pas juste tes cheveux poussés normaux et tout, mais juste moi je me préfère largement avec les cheveux plus clairs. Donc euh, la question se pose même pas, enfin je me préfère de ouf comme ça. Et euh, quand je vois des photos de moi avant, je me dis que je suis beaucoup mieux maintenant. Donc, euh, donc voilà, donc j'en place et euh, je me laverai les cheveux soir. Je vais aussi mettre du baume au niveau, enfin au bout de mes cheveux pour qu'ils soient hyper nourris. Et je vais remettre un peu d'auto d'autobouvant, comme on arrive à une période où je vais bientôt aller à la plage je dirais pas que c'est un complexe mais si en vrai c'est un complexe je suis hyper blanche, genre vraiment très très blanche vous l'avez remarqué, en temps normal je m'en fous l'année vraiment je m'en fous complètement parce que ça me dérange pas mais euh, j'aime pas du tout être en maillot à cause de ça, Enfin vraiment, genre euh, j'aime pas du tout donc c'est en partie psychologique parce que personne ne se rend compte mais moi je mets deux de j'en ai un qui date il y a longtemps, c'est du topi crème et j'en avais un autre aussi, je sais plus où il est d'une autre marque euh, mais voilà ils sont assez cool ils marchent assez bien et euh, comme je disais c'est plus euh, psychologique qu'autre chose mais si ça me permet d'être mieux dans mon corps et bien c'est cool et, euh, et voilà donc après je vais faire ma petite en de sport et c'est tout je mets quasiment rien sur ma peau je mets quasiment rien sur mes cheveux euh, à part ça parce que sinon je fais des allergies j'ai une peau super fragile je vous retrouve euh, on est mardi donc là on va partir à Lille. Euh, il fait vraiment pas beau genre il y a tellement de buées et tout mais je voulais conclure euh, proprement ce vlog hier je suis trop contente j'ai fait quasiment tout ce que je voulais à part conduire sur ma to do list donc ce qui est assez stylé enfin, je suis contente c'était des petits trucs mais ça fait que je suis assez fière de moi donc ce que je peux vous dire pour ce premier épisode un peu de devenir that girl c'est que euh, le but, c'est vraiment de répondre à vos propres objectifs et d'être fier de vous. Genre, même si vous avez fait des petits trucs, il faut être fier de vous. Et ça paraît vraiment bateau, mais c'est réel ce que je dis. Et même si c'est des tout petits trucs et que vous avez l'impression que c'est rien. Un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, ça vous fait plonger dans une meilleure routine. Donc euh, voilà, moi les prochains jours, ce sera pas le meilleur moment pour devenir la personne la plus efficace que je veux, la plus sportive, la plus machin. Mais je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais bouger et c'est l'essentiel. Donc euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me dire quels sont les objectifs que vous vous, vous fixez tous les jours et euh, comment vous arrivez à, les mettre en, à mettre des trucs en place pour les faire. Moi, euh, si je peux me répéter encore une fois, c'est... Faire plein de petits trucs euh, et plus tu les répètes, plus ils vont s'inscrire dans ta routine et devenir normaux pour toi. Et plus tu arriveras à en faire plus. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire. Vraiment, ça donne beaucoup de soutien, c'est très important. Je vous fais des gros bisous. Bye, Yannif.